Vous allez bien Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, je sais, mais là, je vais revenir, il commence à faire beau et tout, j'ai des idées... Ça a bien marché. Aujourd'hui, on va parler de timelapse. Et je vais essayer de vous montrer comment réaliser un beau timelapse. Bon, la première euh, chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux possibilités de timelapse. Soit les timelapse vidéo, c'est-à-dire vous filmez et ensuite, en montage, vous accélérez la vidéo. Donc vous l'accélérez fois 2 x4, je sais pas combien. Soit alors, vous faites une technique un peu plus professionnelle. où vous allez prendre une série de photos, en fait. Vous allez prendre par exemple 500, 200, 300 photos et ensuite ces photos, vous allez les assembler donc comme faire une vidéo, mais sauf que c'est vous qui allez la réaliser. Et justement, ça, ça va être bénéfique pour vous parce que vous pouvez aller dans, vraiment dans les réglages les plus fins de votre appareil photo, puisqu'en fait c'est une photo qu'on va réaliser. Donc nous sachant qu'on est des gens qui veulent une qualité pro, on va partir sur le timelapse en photo. A partir de là, moi je vais parler de ce que je connais donc, euh, par rapport à Nikon. Si vous avez un Canon ou un Sony, il euh, y a d'autres vidéos qui sont faites là-dessus. Mais en tout cas, les réglages ils sont valables pour tout le monde. C'est juste après euh, l'utilisation de l'intervallomètre qui va différer d'un appareil à l'autre. Donc la première chose qu'on va régler sur notre appareil photo, c'est la balance des blancs. Il ne faut jamais qu'elle bouge, sinon votre photo, elle va... Oscilier. Ça va être ensuite le bordel en post-production pour récupérer tout ça. Donc dès que vous arrivez sur le lieu, vous faites la balance des blancs une bonne fois pour toutes et vous n'y touchez plus du tout. Ensuite, votre appareil photo, vous allez le passer en mode manuel. On va pas prendre de l'automatique. Parce que le problème de l'automatique, c'est que l'appareil va refaire les réglages pour chaque photo. Du coup, on va pas avoir une cocordasse. On passe donc notre appareil en manuel. On fait donc la balance des blancs. Et maintenant, on va s'occuper du shutter speed, de l'ouverture ainsi que des ISO. Les ISO, vous les mettez soit au niveau natif de votre appareil, donc là où il gère mieux, ou alors vous les mettez au minimum. Ensuite, la vitesse d'obsuration, donc le shutter speed, on va la régler entre 150 cinquantième et une seconde, vraiment. Alors pourquoi faut régler sur ces valeurs Grâce à ça, sur vos photos, vous allez avoir du flou et lors du montage, ça va créer un flou de mouvement, on va avoir l'impression que les personnes se déplacent beaucoup mieux dans l'ensemble, que ce ne sont pas des robots qui ont été pris une image là, une image là, une image là, et quand on les met, ça fait ta ta ta, là, ça va faire vraiment une sorte de balayage, ça va créer une sorte de mouvement, une sorte de dynamisme dans votre vidéo et ça va être beaucoup mieux. Donc vraiment, votre shutter speed, vous le faisiez, mais Essayer de toujours atteindre euh, les valeurs genre euh, 1 sur euh, 20 par exemple, mais vraiment très bas, jamais euh, 1 sur 100. Parfois dans des cas comme ça, où il y a trop de soleil, on peut pas baisser le shutter speed si bas, sinon notre photo elle est cramée. Du coup, on va régler l'ouverture, on va la mettre au minimum. Pour mon cas c'est des timelapses où on a des grands espaces, on a énormément de choses, on a énormément de visuels, c'est à dire en réduisant l'ouverture, donc en augmentant la valeur, c'est toujours un peu de souci. on va avoir une photo qui est à peu près nette de partout, mais aussi on va baisser en luminosité, ce qui va nous permettre de régler le shutter speed comme il faut, donc c'est ça l'intérêt. Si par contre vous voulez faire une sorte de, de macro avec vraiment un flou artistique, vous, pouvez, vous, avez, vous voulez une ouverture euh, f2, f2.4, f2, 1 18 par exemple, là ça va être plus compliqué. Soit euh, vous n'avez pas beaucoup de lumière, ça passe tranquille, soit vous avez de la lumière en plein jour comme ici, vous allez devoir utiliser un filtre ND en fait, à placer devant votre appareil photo et celui-ci va assombrir en fait l'image. Dans mon cas j'en ai pas, c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu faire des choses vraiment très jolies aujourd'hui avec euh, du déplacement du mouvement mais j'ai pas de filtre donc vraiment ça c'est une autre solution qu'on peut apporter au lieu de régler l'ouverture utiliser des filtres pour essayer d'avoir euh, cette vitesse d'obscuration qui est très basse et ainsi avoir du flou de mouvement. Donc normalement si j'ai bien résumé on a le shutter speed qui est vraiment bas, l'ouverture qui est soit la plus haute soit la plus basse mais avec un filtre et on a les ISO qui vous réglez comme vous voulez la balance des blancs, on n'oublie pas. Et après, vous avez euh, le format d'image. Donc pour ma part, euh, je peux faire en gros pour ensuite en post-traitement pour mieux traiter les images, mieux les, euh, les coloriser. Le problème c'est que ça prend énormément de place, 32 Go, je peux en faire que 800 je crois. Donc euh, moi je l'ai fait en qualité JPEG euh, le maximum quoi, pour avoir la possibilité de faire énormément de photos. Mais vous, le mieux, si vous faites que des timelapses, faites-le en RAW, c'est très impératif. Ça va vous permettre après de pouvoir re régler des, des choses que vous n'avez pas pu euh, avoir et ça va vous donner un, un détail euh, supplémentaire. Ok, donc maintenant qu'on a fait tous les réglages de l'appareil photo, on va venir placer euh, notre appareil sur un trépied. Vraiment, il ne faut pas que l'appareil bouge pendant toute la durée du timelapse, sinon ça va créer des affrocités et euh, ça va vraiment être pas beau. Donc soit vous achetez un petit trépied comme j'ai ici, et c'est celui que j'utilise tout le temps, qui coûte à peine 20 20€ sur Amazon, soit vous achetez des trépieds un peu plus haut de gamme, avec euh, des vraies euh, têtes, etc. pour avoir euh, plus de, de contrôle et, euh, et être plus fin au niveau du cadrage. On relance le film. Donc vraiment, le trépied, c'est impératif vous pouvez essayer de le poser sur une table, mais dites à, vraiment à personne de ne pas toucher à table pour pas que ça fasse de tremblement. Mais pour moi, le trépied, c'est l'option euh, indispensable. Le problème du coup, c'est que vous avez remarqué, on va avoir un, un plan qui est fixe. Et on n'a pas de mouvement dans ce plan, à part les gens qui passent, eux qui vont donner du mouvement, ou les voitures, ou les nuages. Et pour que notre timelapse soit pas ennuyant, pour pas qu'on euh, ait l'impression de voir seulement une image euh, devant nous qui, qui bouge pas, il faut mettre ce mouvement, il faut mettre des personnes, il faut mettre des voitures, il faut mettre des nuages, il faut mettre de la lumière qui change, faire des timelapses longs pour avoir par exemple la couche soleil, un lever du soleil, par exemple les ombres des bâtiments qui bougent, etc. Ça c'est très important. Moi toujours chercher à avoir un certain mouvement dans l'image pour ne pas créer de l'ennui on va dire. Mais attention, comme je dis mouvement, il faut pas que toute l'image soit en mouvement. Ce qui peut être très intéressant, c'est par exemple de placer un objet immobile au centre de l'image, faire du mouvement tout autour. On verra que l'objet immobile est net, et tout autour, on aura du mouvement, etc. Et ça, ça peut vraiment donner des styles assez euh, sympathiques à faire. Donc vraiment, je vous encourage à essayer de trouver des choses, par exemple, un banc, un panneau, etc. Avec des gens qui passent devant, des voitures qui traversent, etc. Des voitures qui traversent. N'importe quoi. Avec des voitures qui passent devant, comme les piétons. Euh, vraiment, pour essayer d'avoir une sorte de focalisation sur cette, euh, cet objet, donc euh, par exemple un banc, une poubelle, je sais pas. Et autour avoir quelque chose qui bouge, etc. Qui donne envie. Aussi, pour votre cadrage, n'hésitez N'hésitez vraiment pas à utiliser la règle des tiers. Donc sur vos appareils photo normalement Vous avez euh, une grille que vous pouvez afficher sur l'écran ou alors dans le viseur Donc n'hésitez vraiment pas à vous en servir Pour afficher les lignes comme il faut Là par exemple moi je sais que la ligne elle est vraiment au milieu de mon front Je me suis placé comme ça donc euh, stylé Bon on a fait les réglages, on a fait le cadrage On a vraiment quelque chose de bien donc, on peut avoir des plans fixes rapprochés euh, du plan d'une personne, même une personne immobile avec euh, tout ce qui bouge autour. Voilà, on a, on a plein d'idées que vous pouvez développer. Ce qui va se passer maintenant, c'est la mise au point. Vous faites une, la mise au point une fois et n'oubliez pas de l'enlever. Enlevez-la, sinon votre appareil va la faire à chaque photo. Je le sais parce que juste avant, j'ai fait les timelapses que vous avez vu normalement. Et je m'y suis repris à 3-4 fois parce que je savais que j'avais oublié d'enlever de la mise au point. Je voyais ma bague qui bougeait et je me suis dit, ah, c'est la merde. Donc, vraiment, tout ce qui est automatique sur l'appareil, vous le désactivez. C'est vous faites tous les réglages. Comme ça, vous avez tout le temps les mêmes réglages les mêmes données qui vont être prises et pour que ça crée une sorte d'uniformité dans toute la vidéo parce que si vous avez une image qui est sous-exposée puis après exposée puis après qui est flou qui est nette ça va pas être beau ça va pas avoir un rendu euh, comme on le souhaite ensuite comment on fait un timelapse on place son appareil on appuie puis on attend et oui c'est surtout ça c'est très long as à prendre une photo moi par exemple c'est une photo toutes les deux secondes donc euh, les 100 photos ça fait 4 minutes à peu près 4 minutes à attendre à rester avec les gens qui vous regardent et qui, vous, qui se disent qu'est ce qu'il fait celui-là avec son appareil qui, qui s'anime tout seul donc ça peut être très long sans photos c'est ce que j'utilise parce que que on va faire une petite conversion, si vous tournez en 50 images par seconde, on va se dire mon plan je veux qu'il fasse par exemple 4 secondes Donc je vais faire 4 x 50, qui va donner 200 photos à faire pour avoir 4 secondes de film Moi je tourne en 25 images par seconde, je veux 4 secondes, donc je vais faire 25 x 4 qui fait 100 Donc je sais qu'il faut que je fasse 100 images pour avoir 4 secondes de film Ensuite pour déclencher vos timelapse, c'est pas vous qui allez venir appuyer sur l'appareil à chaque fois, non vous avez parfois des euh, petits euh, outils qui sont intégrés dans votre caméra comme par exemple chez Nikon qui s'appelle l'intervalomètre. On va pouvoir régler le nombre de prises de vue qu'on souhaite faire également le temps d'attente entre chaque prise de vue et puis euh, on peut le démarrer, on peut prévoir une heure, etc. Donc c'est vraiment très pratique Si vous n'avez pas ça sur vos appareils, il existe des petits boîtiers que vous pouvez acheter sur Amazon où vous avez exactement les mêmes réglages vous avez juste à le brancher et c'est lui qui va venir faire les déclenchements tout seul pour vous Donc vous n'avez vraiment plus rien à faire Sacré vent hein. Imaginons, vous avez posé votre appareil, vous avez fait les réglages, vous avez fait le cadre magnifique, vous vous enclenchez votre timelapse, vous attendez, le timelapse est fini. Bah bravo Bravo tout simplement, c'est déjà bien. Il reste ensuite la phase où on va devoir faire le traitement des photos, par exemple sur Lightroom, pour retoucher les couleurs, etc, euh, créer des, des effets. Euh par exemple, et ensuite on viendra faire le montage sur euh, Première Pro, donc tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo, je vous l'expliquerai, en tout cas ça me fait très plaisir de refaire une vidéo avec vous, en plus dans des conditions assez particulières, parce qu'aujourd'hui je me suis déplacé, je me suis dit allez il faut que je fasse quelque chose d'original, du coup voilà, j'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai l'impression que les micros sont pas ouf, en tout cas merci d'être toujours là, merci de m'avoir soutenu en me disant euh, vas-y continue tes vidéos euh, en chaîne, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, je vais dire quelque chose que je dis souvent, je vous aime, et à bientôt, Prenez soin de vous, abonne-toi